Les experts au service de ta voix. Salut c'est Antoine, je suis coach vocal. Mon métier c'est de t'aider à bien chanter et à développer ta voix pour chanter librement. Aujourd'hui je te propose, tu vois on est un petit peu en, en mode estival là, c'est l'été, c'est les vacances, et je te propose euh, de revenir sur des interviews d'experts que je suis allé rencontrer pour toi, pour euh, t'aider à bien chanter. Alors on va commencer tout de suite avec euh, euh, l'interview de David Vigneron. David Vigneron euh, est spécialisé dans le traitement des addictions, et notamment dans euh, l'addiction au tabac. Il est vrai que le tabac apporte, entraîne toujours une difficulté pour les chanteurs dans le sens où euh, la nicotine va en fait endommager les cordes vocales et ça va altérer le son de ta voix. Donc si tu souhaites euh, chanter longtemps et que tu as euh, envie euh, d'arrêter de fumer, eh bien, tu vois que dans cette interview, euh, David nous donne des clés pour pouvoir le faire assez facilement. Tu vas être très surpris des résultats, on se regarde ça tout de suite Bonjour les amis, arrêtez de fumer quand on chante, la cigarette. Alors, j'ai beaucoup de personnes qui me posent la question. Est-ce que c'est nocif ou pas pour chanter euh, Est-ce que ça joue sur la voix Est-ce qu'on peut récupérer derrière Comment on peut faire pour arrêter Vous savez, les amis, que j'aime m'adresser à des spécialistes, je ne suis pas spécialiste de l'arrêt du tabac. Donc, j'ai convié aujourd'hui David qui est spécialiste entre autres dans ce domaine. Salut David Salut Antoine, bonjour à toutes, bonjour à tous alors, David, est-ce que tu peux nous expliquer euh, déjà qui tu es, te présenter, quel est ton parcours Bien sûr, donc, bah, comme tu l'as dit, je m'appelle David, euh, David Vigneron. Euh, alors, le parcours, il est euh, relativement simple je suis infirmier, euh, je suis euh, dans les écoles d'infirmières, dans diverses institutions, je suis formateur, donc formateur en hypnose, euh, en développement personnel euh, et assez euh, spécialisé en neurosciences et aussi en sevrage tabagique. Et voilà, mon domaine de prédilection sont les sevrages tabagiques. Effectivement, tu parlais d'un certain nombre de problématiques quand on est chanteur, on pourra quand on chante, on pourra en parler. Et puis, euh, j'ai fait une, de... je me suis euh, euh, intéressé aussi beaucoup aux douleurs de par ma profession. Donc voilà, les douleurs et beaucoup de sevrages tabagiques. Donc tu as tu as plusieurs cordes à ton arc puisque tu es infirmier, mais euh, tu utilises aussi euh d'autres techniques est-ce que, est que tu peux nous, nous, nous parler enfin nous expliquer un petit peu comment justement tu t'es orienté sur ce, sur ce type de techniques qui sont très efficaces d'après ce que tu m'expliquais ouais, c'est effectivement très efficace on fait de l'hypnose dans les blocs opératoires pour des ablations de thyroïdes, de tumeurs, etc euh, moi ça a été un hasard entre guillemets, Einstein disait le hasard c'est quand Dieu se manifeste incognito donc il n'y a pas vraiment toujours de hasard euh, grâce à un patient extrêmement douloureux qui avait des cancers liés à des douleurs pardon, de cancer digestif. et euh, ce monsieur là euh, bah, m'a donné envie d'aller plus loin euh, en ce qui concerne la prise en charge des douleurs et voilà pourquoi je me suis formé à l'hypnose, euh, j'ai pas du tout, euh, pendant mes études, été initié à l'hypnose, on n'en avait jamais entendu parler un petit peu de spectacle, des trucs comme ça, comme tout le monde à la télévision, dans les cabarets mais j'étais pas plus ouvert que ça et je me suis formé et, et puis petit à petit, là, je me suis spécialisé, donc comme je l'ai dit dans les douleurs dans ce sevrage tabagique de stress aussi, jusqu'à devenir formateur. Voilà Quelque chose en tout cas qui, euh, si ce n'était pas du hasard, n'était pas forcément prévu initialement parce que j'ai commencé euh, dans une activité totalement dé euh, dire décalée, différente le, le SAMU, les urgences et donc n'a strictement rien à voir avec ce branche tabagique Tu parlais tout à l'heure euh, d'un patient justement qui avait des, des douleurs, mais donc ce que je comprends, c'est que par l'hypnose, ce n'est pas finalement une dose de médicaments supplémentaires qu'on va rajouter. Euh, on va travailler vraiment sans ajout extérieur en fait. C'est ça. Euh, très souvent, l'hypnose, alors moi je dis que c'est complémentaire à la médecine, si on parle notamment des douleurs. Ouais. Euh, et je me souviens une nuit, je vais vous donner des chiffres, ça va être très éloquent, même si on n'est pas forcément des spécialistes de la morphine, ou des morphiniques ou des antalgiques. Euh, grâce à l'hypnose, j'ai un patient qui faisait 14 demandes de morphine par nuit, faisait que des nuits, euh, à la pompe à morphine, hein, ce qu'on appelle la PCA de morphine, 14 demandes, et avec une seule séance d'hypnose, qui a quand même duré une bonne heure, hein, avec des éducations, etc. Et donc, une nuit, il est passé de 14 demandes à 2 demandes. Donc, ça permet de diminuer, et comme il était maître devine, de sa pompe à morphine, euh, ce n'est pas nous qui avions décidé. C'était une de mes premières expériences hypnotiques. Alors, je n'étais pas forcément hyper convaincu, parce que pendant mes formations d'hypnose, je n'avais jamais eu vraiment la preuve quand hein. c'était pas moi dans mon service à l'hôpital avec mes patients c'est pas forcément hyper convaincu. Euh, et puis scientifiquement on m'avait jamais appris ça à l'école d'infirmiers pendant mes quasiment quatre ans d'études donc voilà donc c'est les patients que j'ai pu accompagner qui m'ont vraiment qui ont réussi à me convaincre en quelque sorte même si c'était pas leur souhait leur objectif initial qu'effectivement ça fonctionnait très bien et au fur et à mesure que je me suis mis à pratiquer, donc sur euh, les bah, la magie, la douleur, etc., je me suis rendu compte que l'hypnose, c'est quoi C'est simplement la possibilité pour nous, euh, alors, je dis nous, les, les malades, les, les patients, les mm -hmm. êtres humains en général, de mobiliser les ressources qu'on a en nous, les ressources mentales, mais aussi les ressources physiologiques, notamment hormonales, les ressources physiques, ressources qui sont souvent dormantes, inexplorées ou inexploitées. Et c'est ça. C'est la mobilisation du fabuleux pouvoir qu'on a en nous qui pouvait rester endormi toute notre vie, comme ça arrive malheureusement à beaucoup de personnes. Et, et ceci nous empêchant d'atteindre certains objectifs. Alors que ce soit euh, performance, hein, sportif par exemple, gérer la douleur, ou arrêter, réussir à arrêter de fumer. Ça fonctionne très bien et je pense qu'on va en parler puisque dans la, la dimension cigarette, hein, quand on fume, il y a une dimension qui est grande, très grande, c'est la partie psychologique, hein, mmh. comportementale, on va développer ça. Et donc, l'hypnose, ça fonctionne très bien. Et c'est toujours complémentaire à la médecine. Alors, quand on parle de sevrage tabagique, on n'évoque pas forcément la complémentarité à la médecine. Que en médecine, on ne sait pas trop comment prendre en charge les fumeurs qui veulent arrêter de fumer. En tout cas, c'est complémentaire aux phobies, au stress post-traumatique, euh, médicalement, quand on s'est pris en charge, hein, j'entends, aux douleurs, etc. Donc, ça fonctionne très bien en effet. Oui, parce que je vois les, les chanteuses et les chanteurs avec qui je travaille, Bon, euh, voilà, certains, certains fument. Et, euh, et en fait, euh, à un moment, si tu veux, ils se rendent compte que leur voix est en train de bouger, mmh. euh, que leur corde vocale, en fait, s'endommage hein, avec la, la fumée de cigarette. Et euh, c'est à ce moment-là où ils se disent, ben, bon, il faudrait que j'arrête de fumer. Mais alors, euh, moi, ce que je constate, c'est que la plupart des gens, en fait, essayent les patchs. Et ce que je vois, mais je ne suis absolument pas médecin, j'ai l'impression que ça ne marche pas parce que je ne connais aucun de mes chanteuses ou des chanteurs que j'accompagne qui ait pu arrêter de fumer grâce à des patchs. Alors, est-ce est que tu peux un peu nous expliquer toi qui es dans, le, dans la discipline Alors, les patchs en effet, les études relatent que ça ne fonctionne pas super bien. C'est à peu près selon les études, on va dire 12 à 14 de réussite. À six mois, donc on va pas souvent chercher beaucoup plus loin, c'est-à-dire euh, qu'il y a à peu près plus de 85% des personnes qui veulent arrêter avec les patchs. Alors, les substituts nicotiniques au sens large du terme, peut-être effectivement les patchs, l'esprit sous la langue, oui. peut-être des chewing-gum, des bonbons à pousser. enfin voilà, il y a peu, plusieurs types de substituts nicotiniques. 85% des gens quand même qui continuent à fumer. Alors, moi je ne suis pas forcément un adepte des patchs parce que ça ne me permet pas de travailler sur la dépendance euh, si la, la dépendance, je vais commencer par celle-ci, c'est plus simple. La dépendance comportementale. La dépendance comportementale, c'est quoi Elle est composée de deux sous-dépendances. La première, c'est la gestuelle, peut-être, et oui. ça vous parle bien à peu près dix fois par cigarette cette gestuelle. Oui. Et la seconde, dans la comportementale, et eh bien ce sont les habitudes. Ce On appelle nous les neuro-associations. Donc c'est par exemple, euh, si vous fumez, vous savez mieux que moi, euh, café clope, pause clope, vous roulez et vous fumez, vous êtes sur l'ordinateur mais vous jouez au poker, je donne des exemples de, de patients. Hein. Voilà, voilà ouais, ouais, les, les musiciens. Euh, ouais. les, les habitudes. Donc, les patchs, les substituts nicotiniques ne fonctionnent pas sur ces neuroassociations, d'une part, et d'autre part, ça ne fonctionne pas sur la dépendance psychologique. Et au contraire, vous allez comprendre pourquoi la dépendance psychologique, c'est quoi Bien c'est « je fume » et puis « et des milliers de substances toxiques. Hein. Et d'ailleurs, les, les cordes vocales sont les premières, quasiment dans les premières à être touchées parce qu'elles sont situées au niveau du, du pharynx, euh, c'est-à-dire dans la sphère ORL. Et donc, je fume et donc la nicotine va pénétrer dans le sang via les échanges au niveau des alvéoles pulmonaires. Donc, la nicotine est dans le sang et la nicotine, c'est un aimant à cortisol. Et qu'est-ce que le cortisol Eh bien, c'est l'hormone du stress. Et donc, vous fumez et puis vous vous stressez pour demeurer réellement physiologiquement par cette hypercortisolémie, trop de cortisol dans le sang, donc hyper stress. D'accord. Donc, ce n'est que fume... pas, pas quelque chose qui est dans la tête, entre guillemets. Il y a vraiment du coup des hormones qui sont présentes dans le sang quoi. Absolument, no, notamment, tout à fait. Et puisque là, beaucoup dans la tête, ça vous détend, hein, C'est bon, les, les fumeurs disent ça me détend de fumer. Si c'est une sensation, moi je ne peux pas dire que c'est faux. Chacun ressent ce qu'il a ressenti vis-à-vis -vis des cigarettes notamment. Et puisque ça vous détend euh, dans la tête, eh bien, quand vous fumez, eh bien, vous allez refumer parce que derrière, parce que initialement, vous avez été stressé physiologiquement euh, de par le cortisol. Et vous êtes dans un espèce de cercle vicieux. Plus je fume, plus je suis stressé. Mais puisque ça me détend dans la tête, eh bien, je fume. C'est un cercle vicieux duquel il va falloir sortir. Ce que les patchs ne proposent pas forcément, parce que on a euh, les, les patchs, vous savez, ce hein, sont des substituts nicotiniques ou les autres. Euh, les bonbons à etc. On fait pénétrer de la nicotine dans le sang et on rentre de nouveau dans cette sphère un peu, ce cercle vicieux. Et en plus, on ne traite pas la gestuelle, on ne traite pas les habitudes. Et donc, voilà, les résultats ne sont pas forcément super convaincants. Alors, c'est bien pour les 12-14% qui arrêtent totalement de fumer. C'est magnifique, mais bon, il y en a quand même quelques-uns qui continuent à fumer. Et juste pour finir sur. Sur cette petite partie-là, si vous vous dites je vais arrêter seul, euh, les études démontrent que euh, arrêter seul, c'est à peu près 6, 7, 8 de réussite. Donc, il y a quand même un peu plus de 90% de réussite quand on arrête seul avec ce qu'on appelle la, la simple volonté. Parce que là aussi, d'arrêter seul, bah, on ne traite pas la, la gestuelle, on ne traite pas les habitudes, vous ne traitez pas la dépendance psychologique. Et, et ce sont les, les plus importants. En fait, chez le fumeur, c'est n'est pas la dépendance physique, comme on pouvait le penser, comme beaucoup le pensent, qui est la plus importante. C'est la plus faible des trois. D'ailleurs, si vous, fiez, vous le savez bien, c'est la gestuelle qui manque, c'est compliqué avec les habitudes, etc. Ce qui est totalement différent de la personne qui est alcoolo-dépendante, parce que l'alcoolique, l'alcoolo-dépendant, lui, s'il arrête de boire au lendemain, il risque de faire ce qu'on appelle un DT, un délireur de prémence, parce qu'il y a une composante très physique. Et le DT, ça peut conduire jusqu'à la mort en passant par des convulsions, le coma, etc. Et voilà pourquoi, en fait, toutes ces méthodes dites euh, naturelles, ou complémentaires à la médecine, on ne l'appelle pas comme on veut, fonctionnent bien parce que nous, on travaille sur les deux principales dépendances, qui sont la dépendance, euh, vous l'avez compris, psychologique, en gérant le stress, et aussi la dépendance comportementale par rapport aux habitudes, à la gestuelle, etc. Hmm. Ouais, ça, ça, ça me parle vraiment ce que, tu, ce que tu nous expliques là, parce que moi, je vois voilà, les, les musiciens que j'accompagne. Euh, il y a l'habitude, c'est-à-dire la petite pause café-clop. Euh, oui. voilà. euh, il y a, bah oui, le, le, le, on va en soirée, on va écouter un concert, machin, ben voilà, on va la, la, la cigarette. Et effectivement, le matin, ils ont, il, y a, il, y a, il y a cette envie de, de mettre quelque chose au bec, quoi, de, de, de, de la gestuelle dont, dont tu parles. Et effectivement, avec les patchs, ils arrivent pas à, ils arrivent pas à arrêter. Alors ce qui du coup en plus est vraiment très démotivant parce qu'ils se disent, j'ai fait. Là, on est en début d'année. Alors les gens prennent des bonnes résolutions. Ils disent, allez, je vais arrêter de fumer. Donc ils s'y mettent, donc ils vont à la pharmacie, vont acheter leurs patchs, ils font le truc, et ils ont toujours envie. Et ça euh, marche pas. Et du coup, en fait, finalement, ils commencent l'année sur un échec de dire, bah, j'ai pas réussi, ça a pas marché pour moi. Et euh, qu'est-ce que je fais euh, Qu'est-ce que je fais de ça, quoi Absolument. Et puis, et puis euh, très souvent, on vous dit, bah, tiens, tu... on va à la pharmacie, on achète des patchs, et puis vous vous collez des patchs. Et en fait, on propose du one-shot. Le one-shot, c'est quoi C'est vous mettez les patchs, mais vous arrêtez de fumer du jour au lendemain. Alors, on peut quelques fois fumer avec les patchs, ça dépend de la posologie, tout ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en attendant, bah, le geste, on le divise par deux ou on l'arrête. Et ça, c'est très compliqué. Le one-shot, c'est l'arrêt brutal. brutale faut bien comprendre que si ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans que vous fumez, il y a une habituation dans votre corps. Votre corps s'habitue à, à fumer, à la cigarette, à la nicotine, etc. Ce qui n'est pas inné chez lui. Donc, il y a une habituation. Et il va falloir, le, je ne sais pas si c'est vraiment très français, mais il va falloir le déshabituer petit à petit. Moi, dans mes accompagnements, eh bien, c'est du sevrage progressif. Je me réfère à une méthode en coaching que je trouve formidable qu'on appelle la méthode Kaizen, ça vient du Japon, c'est la méthode des petits pas. On y va petit à petit pour laisser le temps au corps de se déshabituer et en fait de s'habituer à sa nouvelle nouvelle vie, à ses nouveaux comportements qui sont sains et qui ne sont pas nocifs évidemment comme le, comme le tabac. Voilà. C'est-à-dire oui, tout... les, les oui, mais... que utilisent... ah oui, les, les personnes qui utilisent du coup tes, tes méthodes, tu leur dis pas du jour au lendemain, vous jetez votre paquet, on n'en entend plus parler. Il y a une transition qui se fait. Quoi. Absolument. Moi, je parle de désensibilisation. Le terme transition est tout à fait juste. Euh, je, je fais ça sur 11 jours. Et petit à petit, les gens arrêtent. Euh, alors, 10 minutes pour au 11e jour, arrêter totalement, sans pour autant, euh, comment dire, se, euh, se mettre la pression. Voilà, bien Oui, oui. Ouais, ouais. la pression. Non, il faut aujourd'hui, je suis à 20, il faut que je passe de 20 à 10. Et puis, demain matin, il faut que je passe de 10 à 5. Non, ça se fait naturellement parce que on, on laisse, euh, le, le laisser faire. Hein. On, on laisse le corps s'habituer, se déshabituer et euh, ça nous permet aussi de découvrir euh, bah, comment euh, réagit notre corps, notre mental, notre etc. comment tout cela réagit quand petit à petit on se débarrasse des cigarettes. Et ça c'est un sevrage progressif. Alors, pour autant, progressif, vous l'avez compris, c'est pas sur 6 euh, mois, 11 hein, jours. C'est progressif, c'est quand même 11 jours, euh, mais ça fonctionne euh, ça fonctionne plutôt très bien si on compare par rapport au one-shot, c'est-à-dire au brutal. Alors, en on... On parlait d'hypnose. Là, j'ai quelques chanteuses, chanteurs moi qui ont testé l'hypnose. Mais alors, ce qui me remontait comme difficulté, c'est qu'il n'y a pas forcément un hypnothérapeute qui est disponible en proximité. Donc, ça leur fait faire des fois 100, 150 km pour aller une séance. Potentiellement, ils devront faire peut-être plusieurs séances. Il y a un coût amené à tout ça. Et du coup, c'est enfin, compliqué pour eux. Et et Du coup, tu, voilà, tu proposes une alternative toi, justement à, à cela dans ce que tu m'expliquais quand on préparait cette, cette interview. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Oui, tu as, as tout à fait raison, la proximité ce n'est pas évident. Et puis, il euh, y, y a aussi, le, et ça c'est encore peut-être moins facile, de trouver la bonne personne qui va pouvoir nous accompagner, qui sait de quoi elle parle, qui est expérimentée, qui maîtrise le sujet, qui est bienveillante. Je, je garantis que ce n'est pas facile. Euh, c'est vrai, euh, si on veut chercher un chirurgien pour se faire opérer aussi, c'est valable pour tous les domaines. Et l'alternative que je propose, c'est, comme je l'ai évoqué il y a quelques instants, euh, d'arrêter de fumer progressivement petit à petit, mais de chez vous en suivant un accompagnement en ligne. C'est un accompagnement qui est basé sur 10 jours et le 11e jour, c'est la dernière journée qui permet d'arrêter de se débarrasser complètement, totalement ou définitivement. Et, et là, voilà, il n'y a pas besoin de faire des kilomètres, c'est euh, moins onéreux qu'un accompagnement présentiel. Oui. Et puis, c'est chacun à son rythme, c'est-à-dire que si moi, je préfère plutôt euh, écouter les audios, c'est à raison de quelques minutes par jour le matin, je fais le matin. Si je préfère le soir, je fais le soir. Si je travaille de nuit, bah, j'aurais plus facile à le faire en, en milieu d'après-midi. Enfin, voilà. Et là, c'est vraiment une bonne alternative. Qui, après avoir, bien sûr, évalué sur quasiment 300 personnes, 290 et quelques personnes, euh, démontre qu'il y a de bons résultats. Et j'insiste là-dessus, il y a deux conditions à réunir, parce que mon but n'est pas de promettre mon énervé. La première, c'est qu'il faut être motivé. Alors, toi, Antoine, tu sais bien, si je veux euh, jouer correctement, si je, euh, mon musique, si je veux chanter mmh. correctement, mmh. il hein, faut que je sois motivé. Sans quoi, mmh. il euh, faut ouais. que ça vienne de moi. Parce que ouais. si le papa, ma maman, ma femme, mon fils ou je ne sais pas qui me force à arrêter de fumer, ça ne va pas fonctionner ou, ou moins bien. On parle de motivation intrinsèque, c'est-à-dire de moi, premièrement. Et deuxièmement, comme quand on apprend le piano, quand on apprend à chanter, eh bien, il faut euh, coopérer, c'est-à-dire il faut faire les exercices qu'on vous propose. Et c'est là aussi la loi des petits pas, la méthode Kaizen. Moi, ce que je propose, c'est quelques minutes par jour pendant dix jours. Mais ces quelques minutes, il faut vraiment les assurer il faut coopérer et c'est en ça qu'on euh, vraiment déshabitue le corps pour l'habitue à de, nouvelles, de nouveaux comportements, de nouvelles habitudes qui sont saines. Voilà les deux conditions à, à réunir. D'accord, donc c'est euh, un, vraiment un programme d'accompagnement. Bah, D'ailleurs les amis, hein, comme d'habitude, vous savez, si, voilà, si ce dont euh, nous parlons vous intéresse, euh, on, vous met le, on vous mettra le lien euh, dans la description de la vidéo. Comme ça, vous aurez accès à, à toute la description de ce programme d'accompagnement. Euh, du coup, David, parce que je me dis, toi aussi, souvent, là, je pense toujours à mes chanteuses et mes chanteurs qui, qui cherchent à arrêter de fumer. Souvent, il y a le problème du conjoint. Mais du coup, ce, ce programme, puisqu'on n'a pas besoin de se déplacer, on peut le suivre en fait par Internet depuis chez soi. Hein. Ça veut dire que euh, moi, par exemple, bon, je ne fume pas, mais si je m'engageais dans ce programme, euh, ma femme pourrait suivre aussi ce, ce programme, par exemple. Voilà, donc je ne vais pas parler de toi ni de moi, parce que plus, je ne fume pas, mais. Si par exemple, voilà, tu, tu suis ce programme, que ta femme veut arrêter, vous en profitez à deux, et puis ça ne coûte qu'une un, qu fois, quoi, voilà, hein, bien sûr. Euh, ce que je veux juste préciser, c'est, on a beaucoup parlé d'hypnose, il n'y a pas que l'hypnose hein, dans ce programme d'accompagnement. Euh, c'est très fort, c'est très puissant, l'hypnose, mais quand j'ai commencé à travailler sur les patients douloureux, je me suis rendu compte que si on combinait d'autres méthodes, ouais. eh bien, ça ne faisait qu'augmenter l'efficacité de chaque méthode, ce euh, qui, donc, euh, les méthodes mises Associées les unes avec les autres nous offrent de très bons résultats. Donc il y a effectivement l'hypnose, il y a la cohérence cardiaque, vous pouvez regarder ce que c'est, pour travailler sur la partie anti-déprime, parce qu'on peut faire une petite déprime quand on arrête de fumer, puisqu'on on, on est en manque notamment de certaines hormones, je ne vais pas rentrer dans les détails, la sérotonine. La cohérence cardiaque permet d'augmenter la sérotonine, permet de diminuer le cortisol des milliers de publications médicales expliquent tout ça. Euh, je travaille aussi avec la PNL, la programmation neuro Neuro-Linguistique. Ce sont les, les justes suggestions qui sont données à l'inconscient pendant que peut-être on est en hypnose, donc ça fonctionne encore mieux. Et puis j'utilise aussi beaucoup de, tec de techniques de, de neurocoaching, euh, puisque j'ai fait aussi des neurosciences une spécialité. Euh, le neurocoaching, c'est également très fort, très puissant. Il y a entre autres les autosuggestions, enfin, voilà, il y, a, il, y a, il y a plein de choses. Donc, il n'y a pas que l'hypnose. Euh, C'est-à-dire que vous n'allez pas, si vous faites ce programme, rester à bouger pendant tous les jours pendant un quart d'heure à écouter <rire> les audios. Il y a un petit peu de travail à fournir, mais il me, semble, il me semble que le jeu en roule la chandelle, puisque oui. voilà. en 11 jours, pour vous, c'est fini. Si vous coopérez, que vous êtes motivé ça fonctionne très bien. Vous voyez, les amis, pourquoi, euh, pourquoi j'ai fait appel à David Parce que vous savez que moi, j'aime travailler avec des, des spécialistes. J'aime vous, euh, vous faire découvrir des spécialistes et vous comprenez que... David, il a réuni finalement, il a fait la synthèse de, de, de plusieurs techniques en fait, pour vraiment avoir un, un accompagnement qui, qui vous aide vraiment, qui vous accompagne, qui fasse la transition vers, vers votre arrêt du tabac. Ce que je comprends, David, c'est en, en plus très rapide. C'est-à-dire qu'une personne qui regarderait cette vidéo en, en janvier, avant la fin du mois finalement, il aura, il aura arrêté de, de fumer. Quoi. Oui, voilà, tout à fait. Si, euh, admettons bah, il profite de l'offre maintenant, hein, qu'il commence demain, euh, effectivement, euh, à la fin du mois, il, il aura terminé. Bon, sachant qu'il peut prendre l'offre tout de suite et commencer quand il veut, parce que ça ne ferme pas au bout de 30 jours, par exemple, c'est toujours ouvert. Euh, c'est effectivement assez rapide. Il euh, y a du travail à fournir, c'est ce que j'ai dit, mais bon, comme tu disais, le le jeu en vaut la chandelle. Oui. Le 11e jour, qui est un petit peu plus long, ça dure à peu près une heure et demie, parce que c'est vraiment le jour où, euh, je, je vous accompagne pour arrêter de fumer c'est terminé et j'ai même poussé un petit peu plus loin on en parlait juste avant euh, c'était un enregistrement studio pour les audios etc et il y a deux euh, audios il y a l'audio homme et l'audio femme parce que si vous êtes un homme que je vous dis que vous êtes heureuse de vous débarrasser heureuse pour un homme ça passe pas trop bien et si vous êtes une femme et que je dis que vous êtes serein ça passe pas trop bien Donc, euh, vous voyez tout, tout a été fait de façon à ce que euh, votre inconscient qui est très fort et très puissant, 85% d'activité neurologique, se retrouve sur, sur tous les plans. Et puis, il y a d'autres petites astuces également que je donne. Euh, c'est comment, et bien sûr, éviter de replonger, hein, parce que c'est quand même l'objectif. Et ben, je vous dis les, les trois pièges principaux. Hein, je les donne par ordre de. croissant, en fait. Euh, je vous explique aussi comment vous passez du geste, ce geste-là, vous comptez à peu près un mois pour, entre guillemets, en faire le deuil. Mais il y a des astuces vraiment très simples à mettre en place qui sont, je m'excuse pour le, pour le terme que je vais employer, mais des trucs très cons et qui, pour autant, fonctionnent très bien. Et voilà, et comme tu disais justement, bah, tout est, tout est euh, combiné, mis ensemble pour que ça fonctionne le mieux possible. Bien sûr, ce que je propose là, je ne l'ai pas euh, inventé du jour au lendemain. Je n'ai d'ailleurs rien inventé, ça s'est fait sur plusieurs années. Et comme je le dis très souvent, mes meilleurs formateurs ont été mes patients parce que, avant d'arriver à des résultats tels que ceux-ci, bon, il y a quand même quelques, quelques accompagnés, quelques patients qui ont suivi les plats. C'est comme tout le monde. Je trouve ça intéressant ouais, que tu, tu précises qu'il y a aussi dans l'idée de ce programme d'expliquer de, aux gens et de les accompagner dans le fait de ne pas replonger parce que finalement, arrêter de fumer, c'est presque assez facile de dire, tiens aujourd'hui, je ne vais pas toucher une cigarette. Les amis, j'ai arrêté de fumer pendant un jour. <rire> et C'est vrai que voilà, je pense toujours aux chanteuses et aux chanteurs qui regardent cette vidéo. Euh, si on veut avoir le nettoyage des cordes vocales et l'évacuation des dépôts, il faut un moment arrêter, euh, voilà, arrêter de fumer. Ce n'est pas juste, je ne vais pas fumer ce week-end et donc du coup, je vais pouvoir avoir des cordes vocales toutes belles lundi. Euh, non, ça ne ça, ça va pas suffire. Donc, c'est intéressant effectivement, David, que, que tu expliques ça, qu'il que y a cet accompagnement dans aussi je vais vous aider à ne pas replonger parce que c'est souvent, euh, souvent ce qui se passe pour des personnes qui auraient pu euh, arrêter. Quoi. Oui, c'est ça. C'est 11 jours pour se débarrasser de la cigarette, mais définitivement, c'est le but. Hein, c'est définitivement parce que s'il est 14 heures que j'ai arrêté de fumer depuis 10 heures du matin, je ne considère qu pas que j'ai arrêté de fumer. Les personnes évaluées, Hein, euh, pour euh, annoncer des résultats d'un peu près 84 de réussite, c'est euh, à 18 mois, pas hein, au bout de deux semaines pour les. Ah ouais, d'accord. Donc au bout d'un an et demi, 84 des gens voilà. qui ont suivi voilà. cet accompagnement ont arrêté. 6 de... mois pendant 18 mois en fait. Ouais, d'accord. En fait, trois fois. En fait. euh... Et, et donc, du coup, euh, je sais plus ce que je voulais dire, mais, mais voilà, voilà, le but, c'est effectivement d'éviter la, la reprise. Et puis, tu, tu parlais de chanteuse, il hein, y a toujours, et ça, c'est souvent un motif de reprise du tabac je donne un petit tuyau, je recommence à fumer parce que j'étais en meilleure santé quand je fumais. J'entends beaucoup de personnes autour de moi, notamment, qui disent ça. C'est totalement faux, mais à la fois, elles ont aussi raison. Parce que quand on arrête de le corps se détoxifie. Mmh. se déshabitue, en fait. Il s'habitue dans l'autre sens. Il se détoxifie. Et c'est l'équivalent d'un petit syndrome gripal pendant 5, 6, 8, 10 jours. En général, ça dure une de jours. Alors avec la voix rauque, avec, excusez-moi, des crachats, des, mmh. euh, des difficultés respiratoires, des soufflements, des maux de gorge, etc. Mais ce n'est certainement pas un motif de reprise. Ça veut dire que votre corps évacue et c'est tant mieux. Et il manifeste l'évacuation de tous ces, ces toxiques en provoquant un, un petit syndrome grippal. C'est pas un syndrome grippal, mais au niveau de la symptomatologie, c'est à peu près pareil. Et dans cet accompagnement, bah, je vous explique aussi comment rebooster vos reins, comment booster votre foie, parce que les reins et le foie, surtout les reins, vont éliminer tous ces toxiques que vous avez accumulés pendant des années. Donc c'est important d'aider votre organisme aussi. Euh, voilà, donc si vous arrêtez de fumer, donc ça, et puis que pendant 8-10 jours, vous avez la voix un petit peu rauque, vous ne vous chantez pas trop bien, en ne vous en voudra pas, et puis c'est tout à fait <rire> normal, mais ça revient dans la, dans la norme ouais, ouais. au bout de 10 jours, mais dès l'instant où vous arrêtez de fumer, eh bien, votre organisme va commencer à vous remercier parce que vous ne l'intoxiquez plus. Je ne vais pas, euh, ce n'est pas le but, hein. de toute façon, tout le monde est largement courant, je ne vais pas vous expliquer ce que vous inhalez, ce que vous fumez, les conséquences, etc., même si on pense toujours que ça n'arrivera qu'aux autres. Malheureusement, c'est faux. 73 000 personnes meurent chaque année du tabac en France quand même. Hein. Euh, la moitié des cancers sont imputables au tabac. Ça, bon. euh, donc, ce n'est pas forcément ingénieux de vous expliquer quels sont les risques liés au tabac, mais on est plus dans le pragmatisme. Parce que ce qui nous intéresse, ce qui nous arrive là maintenant. Neurologiquement, on est constitué comme ça. On a plus de mal à anticiper quelque chose de négatif pour nous. En tout cas, quand on veut arrêter seul. C'est pour ça que vous mmh. très bien. C'est une bonne alternative de parler à notre inconscient. Vous savez, l'inconscient, c'est quoi Moi, je parle, je parle beaucoup avec les gestes, mais je ne conscientise pas. Je me dis, bah tiens, là, je vais mettre ma main devant. Euh, c'est comme quand vous toussez, vous mettez la main devant la bouche. Quand on conduit, 85% de nos habitudes sont inconscientes, de notre gestuel est inconscient, de nos comportements sont inconscients. C'est une bonne alternative d'expliquer à cet inconscient qu'il est bon d'arrêter de fumer totalement définitivement. Ouais, les amis, j'espère que cette, que cette vidéo vous aura intéressé. Évidemment, l'idée ce n'est pas de faire de leçons de morale, c'est de vous proposer des solutions quand vous voulez résoudre une difficulté. Et Si votre difficulté, c'est d'arrêter de fumer parce que vous aimez chanter, vous sentez que votre voix n'a pas le même timbre qu'avant et puis qu en plus, ça, ça évolue. Le, le, le message d'espoir, c'est de dire que vous pouvez tout à fait euh, d'écrasser tout ça, comme nous l'expliquait euh, David. Vous allez pouvoir évacuer toutes ces, toutes ces toxines si vous souhaitez arrêter de fumer. Et si, si vous souhaitez arrêter de fumer, eh bien, euh, le, le, le, le programme de, de l'accompagnement de, de David est vraiment un, un, un, un bon accompagnement. On va donc vous, vous laisser le lien dans la description si vous voulez aller plus loin et en savoir plus. J'espère que les clés que tu as donné euh, David euh, vont te servir, vont t'éclairer. Comme tu as pu le voir dans cette interview, euh, c'est finalement pas si compliqué que ça. Alors je ne suis pas fumeur, donc tu vas me dire euh, Antoine, tu es assez mal placé euh, pour en parler, mais euh, j'ai beaucoup échangé avec David et m'a montré beaucoup de témoignages euh, des personnes qui ont suivi sa méthode et qui grâce à elle ont réussi à arrêter de fumer. Donc voilà pourquoi je, je, je, je te partage cette vidéo. Euh, si tu veux recevoir euh, quasiment quotidiennement, plusieurs fois par semaine en tout cas, euh, et bien des notifications, de nouvelles vidéos qui vont sortir sur cette chaîne YouTube, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche voilà, pour être alerté à chaque fois que je suis en live notamment, ce qui nous permettra d'échanger. Passons à un deuxième expert euh, qui est Luc Gégère. Alors pourquoi j'ai interviewé Luc Gégère Luc Gégère est spécialisé dans le traitement des émotions. Alors certes un chanteur a besoin d'émotions pour pouvoir partager ce qu'il a à partager sur scène, mais nous l'avons vu euh, tout à l'heure avec David, c'est que parfois eh bien, la petite peau cigarette elle arrive quand justement on a du mal à traiter une émotion, quand on est énervé, quand on est en rogne, quand on est stressé, et hop on va se jeter sur euh, la cigarette. Et Luc Gégère justement, il est spécialisé dans le, euh, la gestion des émotions et il a développé euh, depuis vraiment euh, plusieurs dizaines d'années euh, une méthode qui s'appelle la méthode NERTI, et tu vas voir, il va t'expliquer dans cette interview comment fonctionne en fait ton cerveau, comment se fait-il que tu puisses tout d'un coup être saisi de trac et avoir peur avant de chanter, voire, voire paniquer. Et euh, bah là encore dans cette interview, Luc va te donner plusieurs clés, on se regarde ça tout de suite Peur de chanter devant les autres, peur de vous exprimer en public, dès que c'est votre tour, c'est la panique. Bonjour les amis, on parle de ce thème aujourd'hui avec un expert. Attention, on est avec Luc Gégère aujourd'hui. Et Luc, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un petit peu qui tu es Yes, ben, bonjour Antoine. Euh, donc, le, effectivement, moi je, je me suis passionné pour le fonctionnement du cerveau et notamment ben, pour. Euh, Comment dépasser la timidité puisque j'étais timide, maladif, j'étais euh, phobique social et donc j'ai commencé à travailler sur ce sujet à l'âge de 16 ans et j'ai vraiment persévéré, persévéré, persévéré, persévéré. J'ai testé euh, plus d'une quinzaine de thérapies différentes. Euh, je, je faisais des stages pratiquement tous les tous les ans dans des situations différentes pour arriver à me à me libérer de ça, pour arriver à parler en public puisqu'en fait moi je j'ai retrouvé par exemple des notes de stage de quand j'avais aux alentours de 25 ans, et mon objectif de l'année c'était d'être capable de raconter une blague devant trois personnes sans bafouiller. Donc, okay. un... Et pour moi, c'était un Everest à ce moment-là, c'était vraiment une... un truc super important à, à réaliser. Que j'ai d'ailleurs pas réalisé cette année-là <rire> pour la petite histoire, mais bon, donc c'était j'ai mis vraiment beaucoup de temps à... à me sortir de ces difficultés et. Euh... En fait, j'ai vraiment beaucoup travaillé jusqu'au moment où j'ai trouvé comment vraiment changer les choses et j'ai créé donc un, ma méthode NERTI qui permet vraiment de, de faire une, une bascule. Vraiment, ce n'est pas seulement gagner du confort, c'est vraiment faire une bascule et euh, arrêter l'alarme anormale qu'on a à l'intérieur de nous. Et Donc, je vais parler peut-être un, peu un peu plus puissamment ensuite. Et donc, pour euh, dire, j'ai eu un cabinet pendant plus de 12 ans, j'ai été formateur, j'ai été thérapeute, je suis coach encore, je suis encore formateur pour des grands groupes comme euh, Accor, comme les magasins U, comme euh, Nestlé aussi. Et j'ai coaché des managers aussi de ces, de ces grosses boîtes pendant longtemps. Euh, et maintenant, donc avec ma méthode, euh, bah j'écris une, une autothérapie en ligne, j'écris un. un un livre, enfin plusieurs livres, dont, dont un livre là-dessus. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre euh, ben, J'ai été interviewé pas mal dans les médias, j'ai fait plusieurs télé, radio, euh, des journaux, des choses comme ça, et j'interviens souvent comme ça aussi euh, sur des gros événements, euh, ben, sur QLRR, sur euh, Business 3G Live, euh, sur le, le congrès du DF Perso, enfin voilà, des, des choses comme ça aussi, où, où on me demande d'intervenir sur ce sujet-là, puisqu'effectivement, <rire> j'ai plus de 30 ans de recherche là-dessus, donc euh, ça commence à faire pas mal. Alors, vous voyez les amis là que j'ai fait vraiment appel à The Expert. Je vous avais posé la question sur la chaîne YouTube et vous m'aviez répondu à 98 que vous étiez absolument intéressé par une solution en fait pour pouvoir résoudre vos peurs. Alors euh, Luc, on a compris du coup que tu avais eu un parcours justement compliqué par rapport à la prise de parole, par rapport à… tu as vraiment cherché, cherché et cherché. Et mmh. alors, tu as mis au point cette méthode NERTI. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que veut dire NERTI et, et, et en quoi ça consiste Ouais. Alors, NERTI, c'est un acronyme. C'est N-E-R-T-I. Donc, Nettoyage émotionnel rapide des traumatismes inconscients. Donc, c'est une technique qui permet d'aller vraiment euh, changer ce qui se passe parce que enfin, on va expliquer un peu plus précisément comment ça se passe au niveau des peurs. Mais en fait, il y a plusieurs niveaux de, de peur dans le cerveau. Et là, c'est le, le, le niveau le plus profond, le plus puissant que va adresser NERTI. Et euh, le niveau dans, auquel bah, aucune autre thérapie ne, ne, ne va s'adresser tout simplement parce qu'il n'est pas atteignable de façon euh, normale et logique. Euh, ce, que, ce que font les, les thérapies classiques, on va dire. Hmm. Dans, dans, tu dis il y, a, il, y a le, il y a le R comme, euh, comme rapide euh, oui. parce qu'effectivement, euh, voilà, moi, je travaille avec des artistes qui ont cette difficulté de, de monter sur scène, de, de, de, voilà, de se retrouver face à un public et euh, qui ont recours eh bien, pour certains à des médicaments. Je ne vais pas donner de nom, qu'on recours à, à des boissons parfois même avec excès, avec tous les, les, les dégâts qu'on sait que ça peut causer sur la santé euh, et, et les substances illicites dont on ne parlera pas <rire> exactement exactement et et, et on, on a même d'ailleurs l'impression que ça fait partie du métier que c'est normal alors qu'en fait non pas du tout euh, mais pour autant euh, voilà j'ai des artistes moi qui sont accompagnés euh, bah, par des thérapeutes mais alors ça fait six mois certains ça fait deux ans trois ans euh, et ils, ils, alors ils progressent évidemment mais ils n'en voient pas le bout parce qu'ils ont toujours cette difficulté alors qu'il me semble que ta méthode à toi, elle est, elle est rapide, justement. C'est ça, en fait, c'est un switch. En fait, c'est un verrou. En fait, le, le, ce qui se passe, c'est ce que j'ai vraiment trouvé c'est qu'il y a une espèce de verrou dans notre cerveau, ce que j'appelle un verrou émotionnel. Et c'est un moment où le cerveau, il passe de, de, du mode alarme au mode tranquillité. Et c'est vraiment c'est un switch. Quoi. Et donc, quand on a trouvé ce switch et qu'on a réussi à, à, à, à changer ce. Cette prise de conscience du cerveau en fait, parce que c'est une prise de conscience. C'est-à-dire que c'est un peu comme quand on croit au Père Noël. Ben, tant que tu crois au Père Noël, tu y crois, mais le jour où tu crois plus, ben, ça a fait un switch et ça s'est passé instantanément. Alors sur le moment, c'est moyennement sympa, mais, mais tu ne peux pas revenir en arrière. Quoi. Tu ne peux pas te dire ah bah ben, si je commence à croire au Père Noël, ce n'est plus possible. Et ben, dans le cerveau, c'est exactement ça. ce verrou émotionnel. En fait, il, il te fait switcher et une fois que tu as switché, ben, le, le, la peur n'est plus là. Et je prends mon exemple, quand moi j'étais super timide, alors avec toutes les techniques que j'avais fait pendant 30 années, euh, voilà, j'avais quand même réussi à être plus confort, j'avais réussi justement à, à chanter, à faire du théâtre, à être comédien, à être thérapeute, des choses comme ça. Extérieurement, j'avais l'air plutôt à l'aise dans pas mal de situations, mais intérieurement, c'était toujours la, la bataille, c'était toujours hyper dur, et dans chaque fois que je me retrouve dans une situation sociale, à chaque fois, je devais me remotiver, je devais me redonner de l'énergie. Devais... Et puis effectivement, je picolais aussi un petit peu, pas mal, pour, ne serait-ce que pour aller parler ou pour aller aborder des, des filles qui me plaisaient, par exemple, des choses comme ça. Enfin, et j'utilisais aussi, aussi ces subterfuges. Quoi. Et, et donc là, ce que ça a vraiment changé pour moi, c'est que le jour où j'ai fait ce switch, ben, la, la bataille il n'y avait plus la bataille quoi alors ça n'empêche pas le track normal hein. ouais. euh, ça, ça c'est tous ceux qui disent qu'il n'y a plus de track ça n'existe pas quoi comme disait Sarah Bernard ça viendra avec le talent c'est pas grave <rire> mais... <rire> mais, euh... mais par contre rien de qui soit euh, aussi euh, dur et, et difficile et surtout euh, castrateur enfin qui, qui était complètement bloquant quoi ouais. complètement paralysant à l'époque alors que maintenant, ben, quand j'ai le trac, ouais, quand je vais faire une salle de 1000 personnes comme il y a quelques semaines, là, bah, évidemment, j'ai le trac. Mais normal et ça ne m'empêche pas d'y aller du tout. Au contraire, ça me donne la patate, ça me donne envie de, envie de le faire. Oui, parce qu'aujourd'hui, je vois dans les artistes que j'accompagne, Bon, il y a le trac, c'est une chose, mais la peur panique, ça va être vraiment des, des, des maux de ventre importants. Euh, euh, donc euh, voilà, les jambes qui tremblent, le souffle qui se coupe, vraiment le, la gorge nouée. Et puis même cette peur panique, une transpiration où tout d'un coup, on ne sait plus pourquoi on est là, on ne sait plus ce qui se passe. Euh, oui. et, et je me posais la question parce que euh, bon, ça arrive pour des chanteurs avancés qui vont se présenter comme ça sur des grandes scènes et qui tout d'un coup ont une espèce de, de black out quoi. Mais mmh. ça, ça se passe aussi pour des gens qui euh, dans une simple réunion d'association, on fait un petit tour de table, c'est à, par... à leur tour de parler euh, mmh. et puis tout d'un coup, ils ont peur, ils stressent, ils vont se retrouver avec une toute petite voix. Est-ce que finalement, est-ce qu'on est, qu est au même endroit au niveau de la peur enfin, comment, comment ça se passe au niveau du, du mécanisme du cerveau bah, le, j Je vais t'expliquer ça un petit peu plus, un peu plus pour tout le monde aussi. Donc en fait, on, on peut dire que dans le cerveau, il y a trois niveaux d'apprentissage de, de, de, de la peur. En fait. parce que il y a que, en fait, il n'y a que deux peurs réelles avec lesquelles on est né. C'est la peur de mourir et la peur du bruit fort. Le, le bruit très fort, ça, ça panique d'un point de vue instinctif. Mm -hmm. Toutes les autres peurs sont des peurs apprises. Alors, on va commencer par l'étage le plus connu et le plus facile. C'est l'étage mental, donc l'étage les, les des pensées, des, des réflexions, de la logique. Et là, on peut avoir des peurs qui viennent de, de, de ce côté-là. Par exemple, si on, nous a, on a vu plusieurs fois des gens qui, qui, qui, qui prenaient la parole en public et mettons, vous prenez la parole et puis euh, euh, quelqu'un vous dit, c'est nul ce que tu as fait. Donc, vous apprenez que bah, ce n'est pas terrible et puis vous le refaites une fois et puis on vous redit que c'est nul et puis une troisième fois, on vous dit que c'est nul. Bah, au bout d'un moment, vous finissez par penser que c'est nul. Et Là, c'est de, de la réflexion, c'est de la logique. Dites ouais, à chaque fois que je prends la parole, ben, c'est nul, euh, les gens trouvent ça, euh, trouvent ça pourri, euh, je passe pour un con, enfin euh, voilà, fin, tout un tas de choses comme ça. Euh, où On a pu vous dire aussi que les gens qui parlent en public, ben, ils, ils, sont, ils sont trop fiers ou les gens qui chantent, euh, ils se la pètent, ou, voilà, des, des choses qu'on vous a racontées comme ça et qui sont de l'ordre de la pensée, de la, de la logique et du coup, ben, vous quand on, a, on, on nous a rabâché ça pendant longtemps, quand on était enfant ou même plus tard, ben ça se peut qu'au bout d'un moment, on a fini par y croire. D'accord mmh. Et du coup, ça, c'est de la pensée logique. Et c'est le premier niveau de, de, de compréhension. Alors, celui-là, c'est à la fois le premier niveau, mais c'est aussi le plus facile à changer parce qu'il suffit de faire des nouvelles expériences, qu'on nous dise des choses différentes, qu'on voit des gens qui sont super sympas et qui, et, et qui, qui chantent ou qui parlent en public. Ou que quand on, on fait quelque chose, de, on le fait une fois et quelqu'un nous dit que c'est bien euh, et que ça se répète plusieurs fois, ben, au bout d'un moment, la croyance que c'est nul, que, que, que c'est pas bien, qu'on qu n'y arrivera pas ou choses comme ça, ben, elle disparaît. Donc la peur qui était associée de, de passer pour un nul, et ainsi de suite, ben, elle va disparaître au fur et à mesure. Et donc ça c'est assez facile avec de l'expérience, avec de l'entraînement, avec des choses comme ça, de complètement effacer cette euh, les peurs quand elles sont au niveau du au niveau simplement du mental. Ouais. Donc en général, ben, vous avez réussi à, la, à vous en sortir. Maintenant, pour certaines personnes, on va se rendre compte que même s'ils font des nouvelles expériences, même si ça se passe bien, même s'ils si, euh, euh, sont applaudis, même si des choses comme ça, ça continue quand même, la peur, elle continue à être là. Aussi, pratiquement aussi fort, voire même aussi fort. Et elle revient systématiquement. Alors, des fois, ils ont l'impression que ça baisse, mais ça revient pareil euh, la fois d'après. Dans ce cas-là, ben, ça veut dire que c'est un niveau plus profond du cerveau qui est mis en œuvre. Mmh. Et le deuxième niveau plus profond, c'est le niveau émotionnel. Un niveau émotionnel, lui, il n'a pas de logique. Il, il, lui, il est juste associatif. C'est-à-dire qu'il associe une situation avec un état émotionnel. Donc, mettons, vous, vous êtes petit, vous faites une récitation… Euh, et vous avez un peu peur et là, en plus, tout le monde se fout de vous, de, de vous ce jour-là mmh. ou la, la maîtresse, euh, elle vous engueule. Euh, et ben, dans ce cas-là, vous allez associer une souffrance émotionnelle avec la situation de « je suis face à un public mmh. ». Et là, du coup, il y a une mémoire associative. Donc, C'est une association entre un état de, de, de, de déplaisir intense et mmh. une situation. Mmh. C'est pas logique, c'est juste une association. Ouais. Et euh, du coup, bah, la fois d'après, quand on va aller se présenter dans la même situation, bah, on va se sentir mal. Puis, comme on va se sentir mal, on va pas le faire bien. Puis, comme on va pas le faire bien, bah, on va se reprendre encore de la souffrance. <rire> Et puis là, on va bien enchaîner le truc. Ouais. Et on va dire Ouais, moi je suis timide, je suis, je suis, enfin, je suis, je suis incapable de parler en public ou de chanter ou de trucs comme ça. Ouais. Euh, et même si ensuite on va avoir des, des moments agréables, ben, les moments agréables et les moments désagréables, ils vont se, se télescoper l'un l'autre. Et c'est une espèce de bataille de à qui sera le plus puissant. Mmh. Or, souvent, la souffrance, elle est codée plus puissamment que le plaisir ouais. à l'intérieur du monde. On est fait comme ça, on, est fait, on a plus de puissance à s'éloigner d'un déplaisir que, que d'aller vers un plaisir. C'est physiologiquement codé comme ça, c'est hein? l'ordre de 4 à 5 fois plus. C'est quand même énorme. Hein, beau, quand ça veut ouais. dire qu'il faudrait un plaisir 4 à 5 fois plus important pour ne serait-ce qu'équilibrer le déplaisir. Ouais. D'accord Et si on veut vraiment l'écraser, il faut encore multiplier par 10 enfin, ce, ce, ce niveau de plaisir. Donc, c'est possible, c'est faisable. Et là, c'est certaines thérapies comme… En PNL, qu'on appelle la désactivation d'encre, euh, ou, euh, ou la sophocorrection sérielle en sophro, ou des choses comme ça, mm -hmm. qui vont associer un état intense de plaisir. Donc là, on va faire exprès, on va se mettre dans un état de plaisir intense, oui. de joie, de, de, de se rappeler des moments de succès, des moments de joie, des moments de rire, des moments de tout ça, qu'on va se rappeler, et on va s'imaginer ensuite dans la situation négative, qui, était, qui avait été vécue négative, avec oui. cet état émotionnel positif. Oui. Donc, en fait, on va coller un état positif avec la, la, la mémoire négative. Mmh. Et du coup, ça va écraser, si, si c'est suffisamment puissant, ça va écraser la mémoire négative. Et du coup, ben, on va se libérer de ce souvenir qui, qui était euh, vraiment souffrant dans, de notre passé. Mmh. Et du coup, il ne sera plus actif. Et donc, quand on va se présenter de nouveau de face à un public, ben, on aura pu... Euh, l'espèce de mémoire plus ou moins inconsciente derrière qui dit je vais être ridicule je vais souffrir euh, voilà donc du coup ça va être aussi ça va aussi apporter un grand espace de confort mmh. Est-ce que c'est -ce est -ce est clair jusqu'à présent Oui, tout à fait. Ouais. Donc, il y a le euh, premier étage, donc, euh, les pensées. Euh, euh, j'ai chanté, on m'a dit, bah ouais, attends, c'était pas génial, machin. Donc, du coup, ouais. moi, je me suis dit, bon, bah ok, quand je chante, c'est pas génial. Ouais. Et puis, deuxième étage, euh, un peu plus profond, qui sont les émotions où j'ai eu une mauvaise expérience, où vraiment je l'ai mal vécu. Et ouais. puis, du coup, bah, maintenant, j'associe le fait à quand je me retrouve de nouveau dans la situation-là, bah, je réassocie ça à, cette à ce mal-être. Exactement. Et donc, on a vu comment on pouvait s'en libérer des deux. Et puis, il y a certaines personnes pour lesquelles ils ont bon faire les deux choses, le raisonnement et l'association positive. Bah, ça va ça, ça un petit peu mieux pendant un moment. Et puis de nouveau, ils recommencent à paniquer et de nouveau, ils commencent à aller mal, et de nouveau alors qu'ils ont eu des belles, des belles expériences. Et là, on se dit, mais donc, c'est plus profond que ça. Et la plupart des thérapies s'arrêtent là. C'est-à-dire que parce qu'on bah, ne on sait pas quoi faire d'autre que ça. Quoi que de raisonner ou que de changer l'association plaisir des plaisirs. Ouais. D'accord. Et donc pour certaines personnes ça va suffire, mais pour beaucoup on se rend compte que c'est largement pas suffisant et ils continuent à se sentir mal. Et moi c'est ce que je vivais, c'est-à-dire que j'avais réussi à fonctionner à peu près correctement. j'avais même réussi à chanter, à enregistrer des CD, des choses comme ça. Mm -hmm. Mais euh, c'était terrible, quoi. À chaque fois je, je flippais. et puis. Des fois, ça, ça allait bien, puis des jours, c'était n'importe quoi, quoi. Je perdais complètement mes moyens, j'étais complètement paniqué. Je ne trouvais plus mes mots, plus mes paroles. Enfin, c'était ouais. horrible quoi. Tu replongeais quoi. Voilà, je replongeais. <rire> Et je me disais, mais quand même, c'est fou quoi. Qu'est-ce qu qui se passe Et c'est donc à force de, de travailler, de, de rechercher, que je me suis rendu compte qu'il y avait un niveau encore plus profond qui est le niveau instinctif, qui est le niveau qui nous dit euh, c'est la partie du cerveau, la, la partie primitive du cerveau, mmh. qui a comme principal objectif de nous maintenir en vie. Ouais. De nous maintenir en vie à tout prix. Et donc, ce qui se passe, c'est que cette partie du cerveau, dans certaines situations, croit qu'on est en danger de mort. Mmh. Et c'est pour ça qu'elle envoie la, la peur, la panique. Et, et donc, face à ce, ce, ce, ce danger de mort, il y a trois réactions principales qui sont, soit l'attaque, on se met en colère, on devient agressif. Ouais. Donc, ça arrive des fois, de des gens qui, quand ils vont monter sur scène, ils engueulent tout le monde. Ouais, ouais clairement. Ouais, en général, c'est les techniciens ou les musiciens qui en font les frais. Voilà. Ça. Alors qu'en fait, c'est juste parce qu'ils ont tellement le, le, le, leur cerveau instinctif qui est en train de, de, de paniquer. En ouais. fait, il faut attaquer tout pour se défendre. Quoi. Ouais. Donc, c'est ça. La deuxième façon de faire, c'est l'attaque, c'est la, la, la, la peur, je veux dire, la fuite. Ouais. Le, le fait de, de se mettre en retrait, de, de dire non, j'y vais pas, finalement, je ne monte pas sur scène, c'est fini, j'y vais pas. Enfin, voilà, tout ce tout ça, c'est ce les artistes planqués dans les loges. On ah. toque, c'est à toi, oui, non, pas tout de suite, j'arrive. <rire> qui vont 12 fois aux toilettes. Euh, ouais. qui, voilà. Qui sont en train de paniquer complètement et qui vont même des fois vomir. Et ouais. Parce que le, le cerveau rétinien, il est en panique totale. Il dit attention, on va mourir si on y va. Quoi. Mmh. Et la troisième euh, réaction, c'est l'inhibition. C'est le blocage. Est on est là. Euh, ouais. <rire> c'est là où on a le blanc. Où on a, là, c'est on... le gros blanc sur scène, ouais. l'intro elle vient de se terminer, c'est à toi de lancer le couplet et là, il ne se passe rien. Là, ça. Tu ne sais plus où tu habites, tu ne sais plus où tu es, c'est quoi la chanson <rire> de quel jour. Tu ne sais plus comment tu t'appelles. Enfin, <rire> parce que le cerveau, il s'est mis en mode de protection totale et ouais. donc en panique totale. Donc là, c'est la partie instinctive du cerveau qui se croit en danger de mort. On dit, bon, Il n'y a pas de danger de mort réel évidemment. Tout le monde le sait bien, mais ça, ouais. c'est la partie logique du cerveau qui le sait. Ouais. La partie instinctive, ce qui se passe, c'est qu'elle fait une association entre une mémoire du passé qui est en fait une perte de connaissance. Ouais. En fait, c'est une perte de connaissance accidentelle, et on en a tous eu, que ce soit en intra-utérin ou, ou à la naissance ou dans la toute petite enfance. Ouais. On a tous eu euh, entre, une, entre une vingtaine et une cinquantaine. Ça paraît énorme, mais, ouais. euh, mais par exemple, un enfant qui, qui apprend à marcher, ben, il tombe par terre, il se cogne la tête sur le carrelage. Ça, ça peut être une micro perte de connaissance d'un dixième de, ouais. de seconde ouais. et ça suffit à créer une mémoire traumatique. Si en plus, à ce moment-là, il était peut-être en train de d'être applaudi par ses parents parce qu'il l'encourageait, ouais, ouais. il associe « je suis encouragé » avec « je meurs ouais, » ouais. dans le cerveau instinctif. Ouais. Et donc, du coup, à chaque fois qu'il va se présenter sur une scène où il va, risque d'être euh, encouragé, des choses comme ça, ben, il a, son cerveau instinctif dit attention, tu es en danger de mort. Mmh. Et c'est pour ça qu'il crée la panique. Ouais. Et le problème, c'est que cette partie du cerveau, ben, vous avez beau la, la raisonner, vous avez beau faire des associations émotionnelles, ça ne marche pas. Et le seul moyen d'aller. Euh, euh, qu'elle change d'avis, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure le verrou émotionnel, c'est-à-dire c'est d'aller lui permettre de, de refaire une nouvelle expérience, c'est-à-dire de faire l'expérience dans le corps, et dans les sensations du corps de la perte de connaissance, sans vraiment perdre, perdre connaissance. Donc, c'est un petit poil technique, mais ouais. c'est assez simple à faire et c'est surtout assez rapide. Mais euh, il faut quelques heures de rééducation pour arriver à le faire. Hum. Donc, c'est ça, qu ouais. ça que j'enseigne dans la formation. C'est vraiment rapide parce que là, on ne parle pas d'une thérapie de six mois, d'un an. Euh, tu nous ah parles non, de non, non, pas du tout. Pas du tout. Ouais. Non, non, c'est quelques heures. Et après, la séance elle-même, c'est quelques minutes, voire dizaines de minutes maximum. Hmm. Et, c et, et, et dans cette séance, le cerveau, il switch instantanément. Hmm. C'est-à-dire qu'au moment du verrou, ce que j'appelle donc ce verrou, c'est le moment de, de, où, où, ça, où ça bascule. Et donc, ça, ça, ça, ça bascule instantanément de. Je réagis, je suis en panique, à je suis tranquille. Ouais. Et une fois qu'on est tranquille, ben ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'on se retrouve dans la même situation et où d'habitude on a l'habitude de contrôler, de se dire Ah oh là, ça va pas le faire Et en fait, il ne se passe rien. C'est ça ouais. qui est drôle, c'est que tu es là, tu dis Mais normalement, j'ai peur là. <rire> Mince, c'est normal... bizarre, j'ai pas ouais, peur. C'est ça, mais c'est vrai, c'est exactement ça qui se passe. Et moi, c'est ce que j'ai vécu la première fois où j'ai fait mon, ma libération, euh, c'est que. Pour la petite histoire, j'étais dans un festival de piano et à l'époque je jouais pas du tout de piano. Ouais. Bon maintenant un peu plus, mais à l'époque pas du tout. Donc j'avais pas joué et un des gars nous dit ben bah, voilà je cherche un, un, un volontaire pour faire de l'improvisation, vous montrer un cours d'improvisation. Donc c'était ouais. une, une espèce de master class comme ça en public. Et donc, moi par bravade habituelle, puisqu'en fait, j'étais phobique, mais j'allais je, je, je, toujours contre. Je me donnais ouais. tout le temps des défis, des choses comme ouais. ça. Donc, par bravade, je me dis, allez, j'y vais, je lève la main et je m'attendais comme d'habitude à avoir la gorge qui serre, ouais. les petits tués, les petits tremblements. Et là, tu allais te retrouver devant tout le monde à faire quelque chose que tu ne savais pas forcément faire avec le jugement, sûr. les gens qui te regardent. C'est ça. Ouais. Et donc, je me disais, bah, ça va être ça, mais je vais faire comme d'habitude. Je vais faire le, le beau, le cacou. Parce qu'en fait, c'était ça. Je, je flippais, mais je faisais quand même. quoi. Ouais. Bon, parce que j'ai trouvé une parade. quoi. Voilà, j'en je, faisais des tonnes pour faire semblant que ça allait bien. Hum. Et donc là, j'y vais. Et le premier truc qui m'étonne, c'est que déjà, je n'ai pas grand-chose qui se passe. Donc je me dis, tiens, c'est quand même bizarre. Normalement, ça devrait être plus. Flippant que ça, mais ça l'était pas. Moi je dis, tiens, que c'est étonnant. Puis après, il me met devant le piano, il m'explique comment s'amuser avec les, les touches, des trucs comme ça. Puis je commence à taper le truc. Et là, carrément, j'oublie qu'il y a du public. Et, ouais. et ça, ça n'existe pas, quoi. Pour un truc, ah c'est génial. Ouais. C'est le truc, ça n'existe pas. Tu as l'impression que les gens ils te touchent avec leur, leur regard. Ils ah ouais. t'appuient dessus, quoi. Donc là, j'oublie le public. Et c'est que quand je relève les yeux que je me dis, putain, merde. Il y a 50 personnes devant moi là et je suis tranquille quoi. Et là, je me suis dit, c'est là, il s'est passé un truc, tu enfin, ouais. C'est là où j'ai pris conscience parce que ce que j'ai fait, le, le, le travail que je faisais sur moi, je travaillais tout le temps sur… j'essayais je plein de choses, plein de choses, plein de choses. Et je n'avais pas pris conscience que j'avais vraiment libéré euh, cette timidité euh, dans ce que j'avais fait jusqu'à présent. Et ce jour-là, hop, j'ai pris conscience. Et je me suis dit, mince qu qu'est-ce que j'ai fait et donc j'ai regardé les séances que j'avais fait les jours d'avant, et comme j'étais déjà en cabinet à l'époque, eh ben, je me suis dit, tiens, je vais tester avec mes, avec mes clients. Ouais. Ouais. Et donc là, je, le premier qui arrive et qui avait une phobie, je fais à peu près ce que j'avais appris. Bon, ça, là, par contre, à l'époque, ça durait plus longtemps, hein. ça durait plus d'une heure, parce que je n'ai pas bien compris le phénomène. En fait, j'ai essayé de faire ce que j'avais fait, et là, paf ouais. bah, il dégage une phobie en une séance. Je me suis dit, merde. Waouh. C'est dingue ça! <rire> Et puis je refais une autre fois, puis après une autre fois, puis après je raffine le truc. Et pendant dix ans, comme ça, j'ai raffiné, raffiné, raffiné, raffiné. Pour arriver maintenant à vraiment cette histoire de verrou, parce que je n'avais pas compris non plus à l'époque, ce truc-là. Et puis maintenant, ça dure quelques minutes. quoi. Parce que je vais directement à la source de la réaction émotionnelle. Ouais. Donc, euh, voilà quoi. Et c'est ça que, que j'enseigne dans ma formation. C'est comment arriver par soi-même à faire ce à faire cette à basculer ce verrou mmh, ouais. voilà. et donc c'est comme c'est une petite rééducation enfin, il faut rééduquer d'abord le cerveau parce qu'on fait toujours les mêmes bêtises et puis ensuite euh, il faut suivre le protocole à la à la lettre quoi avec une espèce de recette de cuisine c'est pas à pas c'est bien expliqué faire les choses l'une derrière l'autre et clac ça fait basculer le, le verrou parce que, ce que tu nous dis Luc, c'est vraiment génial parce que moi, je pense à, aux, aux personnes là, qui nous regardent, qui suivent cette chaîne YouTube, qui, qui chantent, qui ont peut-être pris des cours de solfège au conservatoire pendant de nombreuses années, qui ont pris des cours de chant, qui travaillent la musique, qui ont appris à jouer du piano. Et puis, le but de tout ça, c'est quand même de pouvoir partager euh, un plaisir avec ses amis, de pouvoir voilà, chanter devant une assemblée, après dans un bar et puis sur scène, euh, sur scène plus tard. Et à chaque fois, à chaque fois, il y a ce truc où on a fait six, sept ans de piano, de cours et tout. On a investi énormément de temps dans sa passion parce que là, c'est vraiment une passion. Bah ouais. Et tu te retrouves bloqué parce que tout d'un coup, on t'appelle puis on te dit « Tenez, ben, écoutez, est-ce que vous vouliez pas venir faire un concert voilà, On vous connaît, vous voulez pas venir chanter là euh, euh, Samedi, là, on fait un, un gros concert. » Et puis, ben, ça bloque parce qu'on se dit ben « non, euh, non, je vais pas y arriver. J'ai peur. On » a, on, on a vraiment cet ancrage d'échec. De, de, de, est-ce que tu expliques par par ton expérience là, ça prouve vraiment. Enfin, et on a bien vu le le, le plaisir en plus là que tu dégageais, à avoir fait un impro de piano, par exemple, alors que alors que t'étais une personne phobie comme tu comme tu disais, le, oui. euh, tu, tu n'arrivais même pas à raconter une blague. <rire> Devant un public, donc vous voyez les amis… Devant trois personnes Devant trois personnes, voilà. Vous voyez les amis, si, si, pour vous qui, qui nous écoutez, c'est vraiment très encourageant. Alors, euh, Luc, juste avant qu'on soit interrompu par notre, mon problème de disque dur, euh, je te disais que voilà je sais que sur cette chaîne YouTube, il y, a, euh, il, y a, euh, il y a des gens qui nous suivent dans plus de 48 pays. Donc, ça veut dire des gens qui habitent à l'autre bout de la terre. Et yes. euh, que, comment… Euh, Comment du coup ils peuvent accéder Tu parlais d'une formation. Est-ce que c'est une formation -ce qu'ils qu peuvent suivre à distance pour vaincre leur peur de chanter Oui, tout à fait. Mais j'aime bien 48 pays, c'est génial. Moi, j'avais fait le calcul, j'étais qu'à 43, donc bravo. <rire> <rire> Et donc, euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, oui, effectivement, on peut, on peut euh, la faire à distance parce que moi, je me suis rendu compte que j'avais, bah, je me suis retrouvé. Euh, submergé à un moment par la demande parce que les gens me demandaient ils venaient de partout j'ai même des gens qui sont venus du Costa Rica à un moment enfin c'était euh, de partout en France et, et évidemment j'étais submergé j'avais plus à suivre même si je voulais former les gens enfin c'était ça marchait plus et euh, j'ai fait limite un burn out euh, bon, je l'ai pas vraiment fait mais c'était pas loin j'ai dormi pendant trois jours d'affilée euh, enfin, ouais. démonté <rire> quand je suis parti en vacances j'ai vraiment j'étais limite et euh, du coup je me suis dit il fallait que je trouve une autre solution et je me suis dit qu'en passant par internet, ben, ça, ça permettait d'élargir et de, de toucher effectivement un, un public beaucoup plus large. Et du coup, j'ai créé une, une autothérapie en ligne où j'apprends aux gens à justement faire cette bascule, ce, ce verrou émotionnel par eux-mêmes. Mmh. Et du coup, de pouvoir le faire depuis chez eux, d'apprendre comment le faire. Et donc, si on a un, une, une formation avec des vidéos, avec un accompagnement pas à pas, les modules s'ouvrent au fur et à mesure de l'avancement de chaque personne. Donc, c'est vraiment euh, adapté au rythme de chaque personne puisque chacun ouvre ses propres modules au fur et à mesure qu'il a réussi les modules précédents. Ouais. Il, y a, il y a des, des quiz, des, des, des choses comme ça. Donc, le premier module, c'est d'abord de comprendre pourquoi euh, NERTI est aussi efficace, quels sont les fondements et quels sont les fondements scientifiques vraiment qui sont derrière et surtout, ben, expliquer encore mieux ce verrou, ce déclic qui permet de faire vraiment le, le changement instantané. Ensuite, bah, il y a le, le module 2 où là, bah, c'est un peu un panorama des différentes thérapies puis de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui est utile à utiliser euh, ou pas dans, dans certaines situations. Et les erreurs mortelles, en fait, les, les conseils qu'on nous donne, les conseils populaires qui apportent effectivement un petit peu de confort sur le moment, mais à long terme, ont plutôt tendance à, à empirer le problème et à ouais. faire que de plus en plus difficile à, à gérer. Ouais. Donc, ça, euh, important. Donc, c'est dans le module 2, module 3. Bah, c'est le, le, vraiment les, les exercices éducatifs qui vont permettre de se libérer facilement, de faire des premières libérations, les premiers bascules de, du verrou émotionnel euh, rapidement. Et des fois, même rien qu'en faisant ces éducatifs, il y a déjà des gens qui arrivent à, à basculer. Donc c'est vraiment c'est super chouette. Il faut vraiment bien les faire. Et ensuite au module 4, là c'est vraiment le module dans lequel il y a la, la recette complète, le protocole pas à pas à suivre. C'est une recette de cuisine à faire vraiment strictement, comme je le dis, dans le, dans le bon ordre, pour que ça donne du résultat instantané rapidement. Donc, c'est la formation pas à pas qui permet vraiment d'avoir de, des résultats. Et là, on a plus de 4000 personnes, et comme je te dis, dans 43 pays. Donc, euh, qui ont suivi cette formation, qui ont des résultats, on a des, des témoignages de folie de partout. Enfin, C'est ah, génial. Ouais. Donc ah. tu, vraiment, tu nous guides, euh, voilà, on, on fait ce que tu nous expliques euh, et puis on, on se laisse guider et on, on fait notre chemin pour, pour débloquer ces, ces verrous et puis vaincre cette peur de, de chanter, de se présenter en public. Euh... Exactement. Et puis après, donc, ça, ça va être là-dessus. Mais après, j'ai même rajouté un, bonus supplément, un, un module en bonus qui est en fait de dessiner la vie de nos rêves. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a appris comment se, se débarrasser, ben effectivement, de la peur de chanter, la peur de ouais. parler en public, ben on va se rendre compte qu'il y a plein d'autres choses, peut-être la peur de l'abandon, peut-être la, de, de, de, de, de la jalousie maladive, peut-être des colères, peut-être enfin, des choses comme ça, ou, ou la peur de réussir aussi parce que ça, ça aussi, en, en tant que chanteur, ouais. ça peut arriver. Le, la, la peur d'être vraiment mis en lumière de façon importante. Ben, toutes ces choses-là, on va se rendre compte qu'on va pouvoir utilise exactement le même protocole pour s'en libérer et du coup ben, c est, c est, ce module 5 c'est de, de définir un peu toutes ces choses qui se rend compte qui qui nous pourrissent la vie qui en fait si on si on les dégage ben, le vrai nous va pouvoir s'exprimer mmh. donc c'est ça c'est le, le module bonus c'est que une fois que vous avez vous êtes capable de vous libérer, ben, qu'est-ce que vous allez faire de votre vie C'est ça qui est génial. Oui, excellent. Ouais, c'est excellent. Ouais, ouais. vrai qu'au-delà du champ, au-delà de, de parler en, en public, on s'aperçoit qu'il voilà, y a des gens par exemple qui voudraient changer de métier et puis ça fait cinq ans qu'ils ne le font pas parce qu'ils ont peur de quelque chose, mais ils ne ouais, le traitent ouais. pas. Et finalement, ça ouvre toutes ces portes-là là, de, de ce que tu nous expliques. Quoi. Exactement. Et puis du coup aussi, ce qui est génial, c'est que tous les conseils qu'ils qu appliquent de tes formations, de ce, tout ce que toi, tu leur apportes, ben, ça va être encore plus efficace parce que ça ne va pas être euh, sapé à la base par cette hyper-réactivité qui fait qu'ils ben, ont bien fait, fait les progrès qu'il faut, mais ils ne peuvent pas les utiliser parce qu'émotionnellement, c'est coincé, c'est bloqué. Et Du coup, c'est ultra euh, désespérant quand on a travaillé sur soi comme ça longtemps et puis que et qu'on a des, des super conseils comme ceux que tu donnes, et que du coup, tu ne peux pas les mettre en œuvre parce que tu es, es juste bloqué émotionnellement. Oui, c'est clair, c'est terrible. J'ai des témoignages de, de chanteuses, de chanteurs qui, qui suivent mes formations et qui me disent, ouais, ça y est, je peux chanter telle note, euh, maintenant, je peux, je peux chanter fort, je peux chanter aussi longtemps que je veux. Alors, moi, je leur dis, bah alors, à quand le prochain concert Quand c'est qu'on te voit sur scène Et là, c'est, ah ouais, mais non, parce que moi, euh, et c'est vrai que c'est dommage, parce que ça bloque ça bloque Hello. tout alors que c'est la finalité. Donc moi, je vous invite vraiment, les amis, à, à vous intéresser à, à, à la méthode de Luc. On va vous mettre dans la description là, hein, euh, un lien pour pouvoir euh, accéder, euh, accéder au, au, au programme et, et, et, et voir comment vous allez pouvoir en fait, euh, bah, adler, aller au-delà de vos peurs, dépasser vos peurs. Vous l'avez compris, ça ne va pas prendre six mois euh, parce que Luc, voilà, euh, en 30 ans de recherche, il a mis au point vraiment quelque chose de, de très, euh, très efficace, très rapide et comme il vous l'a dit... Euh, Déjà plus de 4000 personnes qui, qui suivent ce programme. Et moi, ça me ferait vraiment très plaisir que les chanteuses et les chanteurs qui suivent cette chaîne YouTube ben, ben, puissent aussi dépasser leurs peurs. Et puis, pour euh, voilà, nous mettre ensuite dans les commentaires, n'hésitez pas, mettez-vous vos témoignages en disant ben, voilà, euh, Grâce à la méthode de Luc, j'ai pu, euh, pu euh, aller plus loin, j'ai pu chanter sur scène pour la première fois, j'ai pu euh, chanter à Noël euh, devant euh, ma famille euh, bah, du coup, qui m'a encouragé à aller plus loin. Euh, ça serait vraiment... Euh, voilà, une, une ah, J'ai un super exemple comme ça d'ailleurs de, de Peggy, je ne sais pas si certains d'entre vous de, de, de ta communauté doivent la connaître, Peggy Tournigan, la compagne de, de Jeff Ruiz, qui font Peggy et Jeff, là, qui font l'Académie du développement personnel. Oui. Et, euh, voilà, et elle, elle avait, elle avait la peur de, parler en, de chanter en public et de jouer de la guitare, mm -hmm. euh, face à sa, même à, face à sa famille. Et donc, quelques semaines après avoir fait donc sa, sa première libération là-dessus, elle a pu chanter devant sa famille, devant sa grand-mère qui pleurait aussi en, en, en l'écoutant. Enfin, c'était un moment super magique. Et euh, quelques, quelques mois après, elle a même pu chanter en public donc au, à l'Académie du Développement Personnel, au congrès de l'Académie du Développement Personnel. Ouais. Et ils ont chanté en public euh, à, la, à la guitare de, devant, devant toute la salle. Quoi. Donc, euh, c'était magique. Quoi. Était, elle était trop, trop, trop contente, trop fière. De, de voir ça et surtout bah, par rapport à alors, par rapport au public déjà c'était chouette mais par rapport à sa famille c'est ce qui l'a touché le plus profondément c'était mmh. de, de voir sa, sa grand mère qui rêvait de, le, de pouvoir l'écouter avant, de, avant de, de décéder et qui a pu l'écouter donc c'était un moment super magique pour elle quoi elle était très contente Bien sûr, et souvent les personnes qui ont justement qui n'osent pas, elles ont tellement de belles choses à partager, de faire entendre leur voix, de faire entendre leurs chansons, et c'est vraiment dommage de s'arrêter à juste cette peur qui nous bloque. Et je vous invite vraiment, voilà, à. Et c'est très juste ce que tu dis, c'est que souvent les gens qui ont cette, ces, ces blocages, ils ont en fait une richesse intérieure qui est juste énorme, qui est vraiment. Et c'est vraiment super dommage qu'elle ne puisse pas s'exprimer, se, qu'il ne puisse pas la, la, la montrer au grand jour. C'est clair, c'est clair. Mmh. Ben, merci, beaucoup, merci beaucoup, Luc, hein, pour, pour toutes ces explications. Euh, voilà, les amis, je vous avais promis d'inviter un expert, donc je vous ai invité The Expert. Euh, voilà, si vous voulez que... Que, que j'invite d'autres experts, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et euh, on vous met donc euh, dans la description euh, de cette vidéo le lien pour euh, donc accéder euh, à, la, à la formation euh, de Luc qui va vous permettre bah, d'aller de, d'effacer en fait, d'éradiquer vos craintes, votre peur de chanter, votre peur de parler en public, et même au-delà bah, de vous construire euh, la vie de, de vos rêves. Euh voilà les amis pour ces deux interviews d'experts Alors j'espère que ça t'a aiguillé, que ça t'a en tout cas donné des pistes. Si tu souhaites euh, prendre des renseignements aussi bien sur David et sa méthode pour arrêter de fumer ou sur Luc et sa méthode euh, pour euh, gérer ses émotions et, euh, et vraiment euh, euh, dépasser ses limites dans tous les domaines de, de ta vie, eh bien, euh, tu peux cliquer euh, dans les liens qui se trouvent dans la description, on va te rajouter ça, donc on va te mettre un lien euh, stop tabac pour, euh, voilà, pour avoir les informations sur les travaux de, de David, et puis un autre lien euh, pour la gestion des émotions, NERTI, euh, pour suivre les, les travaux de Luc. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo, je te dis à très bientôt évidemment sur cette chaîne. Prends bien soin de ta voix, ciao